Oh la vache Oh la vache Ils bien leur cutter Attention, il y a des stalkers sur la place. Par oh, contre, a un délai assez long. Mm. Oh ça va c'est gérable encore, ça c'est gérable. C'est Gérard. un petit Merde. comme dans l'autre. Tu de toute façon, tant que la tête. un On a quand même 3 flangers, c'était peut-être un petit peu abusé. Bon, ça va hein. Bah, tout à l'heure on avait deux démos. Hey, Vais-je hey, prendre ici hey, J'arrive. Oh, enfin, il a pour tout le monde, fait quoi Quand il défie pas. Euh... Je bon Ah putain, faut près bon, Je crois que j'ai pas le bon... Wankers Là franchement pour crever euh... Il est juste riche Oh tu me dégoûtes avec ton shit. Ah FP de mon côté. Je prends le FP. Ah mais le son C4 Non Non c'est bon il est mort. Il y a un C4 devant le me... rien, hein. devant le métro hein, si vous avez besoin. J'ai encore des stalkers en fesses. Ah. Ouh, strike sur moi. Ah, je suis coincé, putain. Eu, de de Le deuxième, il est euh, Je crois que c'est un strike qui va sortir du oui. métro. C'est bon. C'est bon. Il semble que je dois prendre un personnel. Si, il y a encore un million qui s'est chopé toutes les 30 secondes pour le SMI, ça passe sur le thème. C'est cool ça de. Ça. De toute façon, je suis là pour tanker. Il y Il encore, je J'avais encore Il il est bientôt mort, là. Ah mais euh... Il s'est quand même pris une vingtaine de roquettes là, dans la tronche! Là. Ah, la tronche! J'étais 630 vies sur, euh, sur le dernier round! Arrête! Si tu t'es sûr fait que fait ah, je te fais une frise! Tu fuis de la dynamique va, là! Ah, tout, bon, normalement, c'est tout ton Je fait un peu pitié quand même le, le premier pistolet du, euh, du démo parce que ça fait des mini-booms, mais vraiment des mini mini quoi, c'est... tu Bah là, le, le pistolet du Medic, franchement, tu peux enchaîner les headshots, c'est pas un problème. Mais là, c'est que le, le pistolet à grenade, il a une cadence de tir super faible. C'est limite si tu fais un kill par tir toutes les deux secondes, ça fait peu quoi. Oui parce que j'aime bien les gens qui se plaignent que t'as pas assez de, de, de balles de lance roquettes mais dès qu'ils voient ils 3 mobs ils hein. sont. We can reopen the Trader Pod soon Finalement, qu'on va dans ton pistolet quand t'as la biche il y a T'as même des dégâts quand même je vais bien Patrick There you go Perfect c'est c'est ça, ça, ça, j'étais c'est ça, C'est pas trop bon, j'ai pas genre de... C'est pour ça Par la part laisser... J'ai joué un jeu dangereux moi là. Donc en fait on a échangé de place là en gros. Ouais j'ai l'impression. Ouh là y'a deux de plus derrière moi. Ah ah. C'est ah, ah, ah. ah, ah. de... un ça c'est pas c'est Quand Il est où ce bâtard C'est bon. Voilà. strike qui est arrivé. C'est oh ouais, le 4 que je lutte, allez. J'ai explosé C'est pas oh franchement je te fais <rire> Moi j'étais dégoûté, j'ai pas eu, eu SP J'suis dégoûté, j'ai perdu 70 points d'XP, c'est énorme Ah ouais c'est énorme <rires> Bon enfin c'est énorme, c'est énorme, il ouais, faut relativiser quoi, il me manque, euh, manque juste 14 000 points d'XP, ça va Ouais moi j'suis beaucoup euh, ça. t'es pas une bonne idée en hein, bas ah, Si, si, si, si, si, c'est pas une idée dans l'hôtel hein avec les murs, ok. On va oh, juste oh, la gueule ai pour l'heure, Ah merde, ok. C'est gros. Ça va, je t'ai rendu le tu vois, je suis sympa. Un bouclier en Je t'ai attention, roquette. Est-ce que je m'emmerde à Le commandant est Le commandant s'occuper, à Ouais, mais ça, ça dépend de Il y a fait quoi. il a Ah mais quoi il pas Qu'est-ce qu'il s'est il a pas eu le temps de se soigner en fait C'est le pas de faire, le plus rapide de l'histoire hein. <rire> Sur King Floor 2 parce que King Floor 1 je pense qu'on a dû en buter un aussi rapidement quand même. Oh, ah, ouais, C'est okay. vrai qu'on l'a vraiment rapide